La journée pédagogie à RU, on est sur la, les e journée pédagogiques de la RU. C'est l'occasion de faire dialoguer les équipes des lycées et des équipes des, des IUT pour travailler cette transition finalement entre le lycée et l'IUT. Donc euh, travailler la pédagogie qui permet euh, la meilleure transition. Et particulièrement cette année euh, avec la mise en place du nouveau diplôme des IUT, le bachelor universitaire de technologie. Est intéressant c'est que ça permet à chacun de se positionner aux enseignants de l'IUT de savoir ce qui est fait en amont avant le bac pour les étudiants qu'ils vont avoir et accueillir en septembre et pour les enseignants du pré-bac ça leur permet d'avoir de, des informations sur ce qui est fait à l'IUT et donc de préparer au mieux leurs élèves sur cette poursuite d'études et sur le continuum Bac-3, Bac-3. Donc la jpr c'est Bac-3, Bac-3, collaboration, lycée, IUT. Pour moi, la jpr d'abord c'est euh, avant tout euh, un échange d'expérience, euh, des retours, des, une collaboration finalement avec des enseignants qu'on ne croise pas souvent alors qu'on fait le même métier et euh, ça permet d'avoir des regards croisés. Et c'est aussi euh, des rencontres avec des personnes qui n'enseignent pas dans le même contexte c'est-à-dire ben, voilà, des, des personnes qui sont euh, dans des lycées, dans des BTS. Et donc ça, ça permet aussi d'avoir un autre regard par rapport à celui que l'on a entre collègues et victimes. Donc voilà, l'essentiel c'est les rencontres, euh, échanger sur euh, sur la thématique commune qui est la pédagogie. La journée pédagogique à c'est ma première, et euh, donc je trouve que c'est une très bonne opportunité d'échanger euh, et de discuter avec des collègues euh, du secondaire, que je ne vois pas en général, euh, et aussi avec euh, d'autres intervenants dans les autres IUT de la région. Et euh, donc c'est une excellente opportunité de rencontre et de dialogue et d'échange.